La chaussette parlante. Paragraphe audio numéro 30. Salut voisinou, je suis Josette. Alors comme ça, on a encore fait la teuf jusqu'à point d'heure hier. Ne niez pas, vous étiez encore en train de récupérer il y a une minute à peine. Vous ronfliez si fort que j'ai cru que cette machine en panne ne l'était pas. Allons, allons. Quoi, vous insinuez que vous ne ronfliez pas et qu'elle fonctionnait bel et bien Dans ce cas, donnez-moi un peu de monnaie histoire de vous prouver que vous avez tort. Josette s'agite sous le nez de votre voisin qui s'exécute en vous donnant la pointe pour la machine. Il ne doit vraiment pas avoir les idées claires. Notez dans votre équipement que vous possédez de l'argent liquide. Josette continue de s'agiter en formant des demi-cercles autour du visage de l'homme de plus en plus lentement. Celui-ci finit par s'affaler à nouveau sur le siège où il reprend sa cuvée. Quelle aubaine Rendez-vous au 47 Rendez-vous au 47.